Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus,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 dil yeah. mein yeah. C'est toi que je me Alléluia. Vivre, Alléluia. Oh, Seigneur, moi, gloire, gloire à Jésus. De sois-tu, Avec juré. moi ce soir. C'est à toi seul que je regarde, Seigneur. Tu es ma force. Oh, Roi de gloire. Alléluia. Tu es mon héritage. C'est le nom de mon corps. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, à qui me confier, Seigneur, ce soir, nous donnons-nous confier à toi. Seigneur, sur toi, nous venons regarder à toi. Nous venons nous livrer entre tes mains, Seigneur, ce soir. Fais de nous ce que tu voudras. Ma foi, c'est en toi, Seigneur. Mon espérance, c'est en toi, Seigneur. Et tes enfants sur cette plateforme ce soir, Seigneur, sont venus à ta rencontre. visite les visite les, visite -les Seigneur. Alléluia. C'est moi, Jésus, ce matin. toi, Jésus. Je lui dis, Seigneur, c'est à toi que je parle. Alléluia. Mieux, tu es mon ami, es mon ami Seigneur. Je, je n'ai personne d'autre que toi, papa, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, toi. Alléluia. Oui. Béni sois-tu, Jéhovah. Être, toi que je Alléluia. Oui. Quand, quand le monde pas, me tourne oui. le dos, Seigneur, c'est toi. toi. toi. Béni sois-tu, Jésus. Toi. Alléluia. Alléluia. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux te dire Alléluia. Je vais te dire Alléluia, Père. Je vais chanter Alléluia ce soir, comme tu me l'as demandé. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Jésus, pour ta présence ce soir. Le Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Seigneur, reçois-moi Alléluia ce soir. Seigneur, nous voulons crier Alléluia ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Rekebushakarabaseki Bakanta. Rebakaya Kore sheke. Reké de Bakaya. Rekebakanta sabakaya. Oh, reke de basheki barabaso, requi de sheke barabakanta. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jéhovah. Béni sois-tu, sois Yahweh Jéré. Sois Alléluia. Alléluia, reçois-moi, Alléluia Seigneur. Accepte-moi, Alléluia ce soir. Louange à toi, ô oh Dieu de gloire. Béni sois-tu, éternel des armées. Je n'ai toi, Seigneur. Accepte-moi, Alléluia. Béni sois-tu, Yahweh Jiré. Ô oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Je t'aime, ô oh Yahweh Jiré. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point d'autre Dieu devant ta face. Alléluia. -lode. -lode. visite -nous saint, ce Visit -nous, saint ce Visit nous saint Esprit ce soir, visite nous saint Esprit ce soir, visite nous ce soir saint Esprit, visite nous saint Esprit ce soir, Alléluia -ba gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, Alléluia Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, mon âme a envie de te dire ce soir Alléluia. Tes enfants rassemblés ce soir ont envie de te dire Alléluia. Oh Seigneur, nous crions à toi ce soir Alléluia. Oh Seigneur, nous savons la puissance que tu as. Lorsque nous crions Alléluia, ta puissance se manifeste dans nos vies. Merci Seigneur. Béni soit ton sein. Alléluia. Bénis sois-tu, ô roi de gloire. Alléluia. Mon âme s'écrit Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accepte notre Alléluia ce soir. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Shalom, shalom adorateur et adoratrice. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous visite chacun et chacune ce soir. Je ne sais pas où tu te trouves, mais quel que soit l'endroit où tu es, que le Saint-Esprit te visite ce soir. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu vois la multitude d'anges qui vient se joindre à toi pour crier Alléluia à l'Éternel ce soir. Bien-aimé, depuis plusieurs jours, j'ai à cœur, Dieu m'a mis à cœur que le jour où je vais diriger, que ce soit simplement pour lui dire Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à dire Alléluia. Je crois qu'il y a de la puissance dans l'Alléluia. Je crois que le Seigneur nous arrose lorsque nous crions Alléluia. Nous croyons également qu'il mérite notre Alléluia. Il n'est pas en train de quémander. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est le moment de dire au Seigneur Alléluia. J'ai entendu dans cette semaine... Et depuis la semaine dernière d'ailleurs, tous les messages euh, que chacune apportait, et je sentais que le Seigneur est en train de nous dire que c'est le moment de rendre témoignage, que c'est le moment de lui dire gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis, Seigneur, ok, je sèche mes lames, et c'est le moment pour moi de te dire Alléluia, parce que je crois que ton temps est arrivé. Alléluia, Alléluia éternel mon Dieu, accepte notre Alléluia, Seigneur mon Dieu. Accepte notre Alléluia et manifeste-toi dans ce Alléluia ce soir. Que chaque personne sache que tu es présente dans sa vie. Que chaque personne ne retourne pas ce soir comme elle est venue sur cette plateforme. Que chaque personne qui va t'invoquer ce soir et dit Alléluia. Que cette personne, Seigneur mon Dieu, soit visitée de façon puissante par le Saint-Esprit. Louange et honneur te soient rendus. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as décidé que nous crions Alléluia. Je ne sais pas, toi seul sais. Merci pour ce que tu vas faire dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui, viennent, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu sais que ton Alléluia n'est jamais vain.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 Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô oh Jésus-Christ. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes avec toi ce soir. C'est par ta grâce que nous allons crier ce soir. Alléluia. C'est par ta grâce, Seigneur mon Dieu, que nous sommes vivants. Parce que toi, tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est un honneur, c'est un privilège de te dire Alléluia. C'est un privilège, Seigneur mon Dieu, de crier à toi. Seigneur, ce soir, je n'ai pas d'autre mot dans la bouche que Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô oh Jésus-Christ. Seigneur, c'est ont perdu la vie. Mais nous, tu nous donnes la vie. Nous, tu nous préserves. C'est parce que tu as une mission pour nous. C'est parce que, Seigneur, tu veux que nous crions Alléluia. C'est pourquoi nous te donnons nos vies et nous crions de toute notre âme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia à son roi de gloire ce soir? Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie Fais en Seigneur ce que tu veux Oh, dans la joie, je te donne ma vie Fais en Seigneur ce que tu veux Voici ma détresse, Seigneur Fais en Seigneur ce que tu veux Dans la joie, je te donne ma vie Fais-en Seigneur ce que tu veux, Seigneur. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en Seigneur ce que tu veux, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux ce soir. Fais de ma vie ce que tu veux ce soir, Père. Je te donne tous mes projets. Je te donne, Seigneur mon Dieu, toutes mes pensées. Je te donne toutes mes initiatives. Je te donne toutes mes idées, Seigneur. Fais-en ce que tu veux. Mon âme veut simplement crier « Alléluia !» Mon âme veut crier « Alléluia !» Alléluia Bien-aimé, j'aimerais lire avec vous, pour commencer, le, le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 1. Apocalypse, chapitre 19, verset 1. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule Nombreuses qui disaient Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Apocalypse 19, verset 1 Seigneur, nous voulons ce soir, comme la voix forte de cette foule nombreuse dans le ciel, nous voulons crier Alléluia. Nous voulons dire le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Quel que soit ce que nous traversons, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous joindre à cette foule nombreuse pour dire Alléluia. Bien-aimés, verset, verset, du verset 3 au verset 4, il est écrit, et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons nous joindre aux 24 vieillards. Nous voulons nous joindre aux 4 êtres vivants. Nous voulons nous joindre à cette foule nombreuse pour dire Amen, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, ô oh Dieu, d'éternité en éternité. Gloire à ton nom. Au verset 6 de Apocalypse 19, il est écrit. Et je lis la parole de Dieu et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Bien-aimé, si l'Éternel a insisté, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit Seigneur, je crois que c'est pour ça que tu as décidé que nous crions ce soir Alléluia, parce que tu es entré dans ton règne. Ta parole dit que notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Pour moi, Dieu est entré dans son règne, ça veut dire que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu, il le réalise. Ça veut dire que le, la volonté de Dieu s'accomplit. Ça veut dire que le règne de Dieu est à notre portée. Dieu est descendu jusqu'à nous. Que son règne arrive, ce soit bien aimé. Que ton Alléluia fasse bouger le trône de l'Éternel. Que ton Alléluia fasse bouger le règne de, de Dieu. Que ton Alléluia fasse que le règne de Dieu, tu puisses sentir que ce règne de Dieu est arrivé jusqu'à toi. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai effectué un voyage à l'intérieur du pays et je suis allé... On m'a demandé quelles sont les régions où je voulais partir parce qu'il y avait deux équipes. De façon spontanée, j'ai eu envie de partir là où il y avait de l'eau. Donc je suis parti à, à l'ouest et je suis parti au sud-ouest. Et lorsque je suis allé à l'ouest, j'ai eu la curiosité d'aller au mont et aux cascades de Mans. Je suis allé visiter et je suis allé découvrir une source d'eau au mont la la, la, la la piste pour y arriver n'était pas évidente, mais je suis allé quand même. Et lorsque je suis allé, je suis descendu jusqu'à cette source d'eau. Bien aimé, ce jour-là, je me suis arrêté et j'ai dit à la dame avec qui j'étais, je comprends maintenant pourquoi Dieu nous dit qu'il est la source. Parce que lorsque j'y étais, L'eau était d'une fraîcheur, comme si c'était de l'eau qui sortait d'un réfrigérateur. Et l'endroit où se trouvait cette source, il y a une paix. Y a, je ne sais pas comment vous expliquer. Non seulement l'eau est limpide, hein, mais euh, cette eau est limpide, mais en même temps, l'endroit où cette eau se trouve, non seulement il y a la végétation qui est très belle autour, mais il y a un calme. Il y a, y, a y, a, y a un calme qui vous donne envie de rester près de la source d'eau. Bien, aimé, lorsque l'éternel de rester près de lui parce qu'il est notre source, Alléluia, c'est parce qu'en lui se trouve la paix. C'est parce qu'en lui se trouve la joie. Et j'ai dit à la dame avec qui j'étais, je n'ai même pas envie de partir. Il y avait un guide avec nous. Je n'ai même pas envie de partir d'ici. C'est bizarre, mais je sens maintenant pourquoi j'ai eu envie de venir. Et ma pensée allait vers l'éternel. Seigneur, vraiment, je veux rester près de toi. Je veux boire de ton eau. J'ai bu de cette source. L'eau était fraîche. L'eau était glacée. Je me suis sentie bien. C'était, Il n'y avait aucune maison construite là, mais vraiment, c'est agréable d'être près de la source. Et je suis allé me, me faire arroser d'eau dans, dans, dans les cascades. Et, et, et, et j'ai adoré cet instant. J'ai aimé cet instant-là où j'étais en train d'être arrosé et je priais pour dire, Seigneur, c'est comme ça que nous voulons être arrosés. C'est comme cela que nous voulons être arrosés, bien aimé. Cela m'a fait du bien. Et aujourd'hui, Dieu dit, dites... Moi, alléluia. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est votre alléluia. Bien-aimés, comment ne pas dire alléluia à un Dieu qui est si grand? La naissance de Christ même est un mystère. C'est tout un mystère. La façon dont il est venu sur terre, la façon dont Dieu s'est manifesté, c'est un mystère. Bien-aimés, les rois mages, qui ne sont même pas de notre côté, les rois mages qui sont on va dire, de l'autre camp, ils ont vu l'étoile, ils sont venus pour adorer le roi des rois. Ils ont reconnu que c'est ce, notre Dieu qui est le vrai Dieu. Et ils, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Ils ont suivi l'étoile et ils se sont prosternés. Bien aimé, les bergers l'ont reconnu. Bien aimé, il s'est présenté aux bergers. Il y a un ange qui est venu parler aux berger. Et la parole de Dieu dit que pendant qu'ils étaient en train de parler, il y a une myriade d'anges, une multitude d'anges qui s'est joint pour crier Alléluia, pour crier gloire à Dieu. Alléluia. Et les bergers se sont rendus compte que c'est vrai, nous sommes bergers. Mais il y a un berger suprême. Bien aimé, c'est de ce berger que je c'est de ce berger que je te parle ce soir. C'est à ce berger-là que nous allons dire Alléluia. C'est à ce roi de gloire. Ce roi de gloire que même l'ennemi reconnaît vient se prosterner. C'est de ce roi de gloire que nous parlons ce soir. Et c'est à lui que nous voulons crier Alléluia ce soir. Son nom est Jéhovah. Son nom est Elohim. Au son de sa voix. Tout genou fléchit Au son de sa voix Toute langue confesse Qu'il est le Dieu qui garde l'alliance Il n'y a point d'autre que lui Dieu qui garde l'alliance Il n'y a point d'autre que toi Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Bien aimé, chante avec moi ce soir et dis à l'éternel qu'il n'y a point d'autre que lui. Ton nom est Jéhovah, papa, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Bien-aimé, si tu dois couler des larmes aujourd'hui, que ce soit des larmes de joie, mais que ton Alléluia fasse bouger le trône de Dieu. Et que l'éternel Dieu dise ce soir qui m'a touché. Que chaque personne connectée ce soir touche le roi de gloire. Que chaque personne qui va se connecter après pour suivre cet audio soit touchée, puisse faire bouger le trône de l'éternel par son Alléluia. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Bien aimé, que ton Alléluia touche l'éternel. Que ton Alléluia fasse bouger le trône de Dieu ce soir. Que ton Alléluia soit fort. Que ton Alléluia soit sincère. Que ton Alléluia vienne de tes tripes. Vienne de tout ton cœur, de toute ton âme. Et dans, ton, dans, dans ta prière, dans ton Alléluia ce soir, dans ton adoration. Oh, bien-aimé, imagine, vois le trône de Dieu devant toi. Vois l'éternel sur son trône. Fais le lever de son trône ce soir. Parce que tu n'es pas venu adorer n'importe qui. Tu es venu adorer celui devant qui les rois mages se sont inclinés. Se sont prosternés. Tu es venu adorer celui que tout le monde reconnaît comme le roi de gloire. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'adorer n'importe qui. Alors tu vas crier, tu vas dire avec moi. Gloire. Gloire. Gloire. À oh, dis-le avec tout ton cœur. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est sourd. Mais tu sais qu'au moment où tu es en train de le chanter, il y a des anges qui, eux, c'est leur travail au quotidien. C'est leur travail à chaque seconde. Ils sont en train d'adorer l'éternel avec toi. Fais de telle sorte que tu ressens que les anges sont en train de chanter avec toi. Gloire. Gloire. Gloire. l'année les 24 déants ont jeté leur couronne et se sont prosternés. Gloire. Gloire. Gloire. l'agneau Car il est glorieux et digne de... Bien-aimé, élève la voix pour lui dire gloire à toi Seigneur, alléluia. Et vois comme le Saint-Esprit t'arrose ce soir. Vois comme le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves. Vois où le Saint-Esprit est là, est en train de, oh, de t'arroser des vives eaux de l'éternel. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien aimé, chose chemin se passer dans ta vie ce soir? Quelque chose doit se passer là où tu te trouves ce soir Parce que ton Alléluia doit être puissant Ton Alléluia doit déclencher Oh, doit déclencher la joie de l'éternel Car il est glorieux Et digne de régner L'agneau est souverain Nous est adorer l'agneau est souverain avec vos cheveux car il est glorieux et digne de régner l'agneau est souverain nous est pour l'adorer l'agneau est souverain si tu as un fardeau ce soir viens dépose le fardeau au pied de ta croix de la croix de l'éternel pardon de la croix de Jésus et dis gloire à l'éternel alléluia Seigneur ce soir je suis venu pour te dire alléluia alléluia venez l'adorer venez l'adorer venez l'adorer car il est le roi. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Dépose ta tristesse. Tout ce qui est dans ton cœur comme fardeau, bien aimé, moi j'ai déposé. Ce soir j'ai déposé parce que ça fait plusieurs jours que l'Éternel me dit, il veut moi, Alléluia, il veut notre Alléluia. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Il est le roi. Bien aimé, si tu t'es rendu, la, la, la, la rendu compte que la saison des témoignages a commencé, est-ce que tu t'es rendu compte que la saison des témoignages a commencé, est-ce que tu as réalisé que la saison des pleurs et de la tristesse est passée, est-ce que tu as réalisé cela depuis quelques jours moi, je l'ai réalisé parce que Dieu m'a mis à cœur de chanter Alléluia, de rester dans Alléluia et de faire des tests pour que l'Alléluia soit sincère et que ça vienne du fond de mon âme, du fond de mon cœur. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi, il est roi de l'univers,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 Venez l'adorer, car il est le roi. Voici un cantique qui me met dans le cœur à présent. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, oh, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Je le reçois à présent dans mon cœur Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Bien aimé, est-ce tu peux le saisir dans ton cœur Ce que je suis en train de chanter maintenant Est-ce que tu peux le saisir dans ton cœur et dire Alléluia à l'Éternel ce que, Dieu, ça Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de lui, Adoré, car il est le roi bien aimé saisis la parole de l'éternel pour toi ce soir et dit ce que sa bouche a dit ça mène à accomplir moi je suis convaincu d'une chose nous sommes dans la saison des témoignages je ne veux pas revenir en arrière sur la saison de tristesse et tout ça. L'éternel nous avait prévenu qu'on aurait des épreuves, qu'on serait certainement secoué, mais que nous allions avoir la victoire. Et je crois que c'est le temps de la victoire, c'est l'heure de la victoire qui a sonné. C'est pourquoi le Seigneur dit de dire « Alléluia ». L'éternel dit de dire « Alléluia ». Ce que sa bouche a dit, bien aimé, ça main l'accomplit. Amen. Alléluia. Bien aimé, crie « Alléluia ». Amen. Alléluia, louez Dieu à jamais pour tous ces bienfaits, louez Dieu à jamais pour tous ces bienfaits, louez Dieu depuis les cieux, louez Dieu dans les hauteurs. Louez-le avec des hymnes de joie. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Louez Dieu à jamais pour tous ces bienfaits. Louez Dieu. À jamais pour tous ces bien fait je suis venu dire à quelqu'un ce soir <coughs> ce que sa bouche a dit sa main l'accomplit chante alléluia au seigneur chante alléluia à ton dieu chante alléluia c'est le temps de alléluia que ton alléluia soit sincère que ton alléluia soit fort amen alléluia je n'ai pas d'autres mots ce soir Amen. Alléluia. Louez Dieu à jamais pour tout ses bien fait. Louez Dieu à jamais pour tous ses bien fait. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu si ce n'est alléluia? Que pouvons-nous dire à Dieu si ce n'est le louer, si ce n'est l'adorer, si ce n'est reconnaître qu'il est le roi de gloire? Parce que nous croyons que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Bien-aimé, tu peux saisir cela ce soir. Est-ce que tu peux le saisir fort dans ton cœur et reconnaître que dans peu de temps, tu vas crier de joie. Commence à crier « Alléluia ». Commence à crier « Alléluia ». Commence à dire à l'éternel « Merci ». Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté, je te donne ma vie. Bien aimé, chacun sait ce soir. Pourquoi il doit dire Alléluia à l'Éternel? Si tu ressens dans ton cœur que ce que sa bouche a dit, sa mère accomplit, dis Alléluia à l'Éternel. Tu sais ce que tu attends de l'éternel. Tu sais ce que vous vous êtes dit. Nous, on n'était pas là. Dieu t'a parlé. Dieu t'a certainement dit quelque chose. Il y a certainement quelque chose entre ton papa et toi. Il y a une alliance entre ton Dieu et toi, bien-aimé. Dis « Alléluia » à l'éternel. Chacun sait. Chacune sait sur cette plateforme pourquoi elle doit dire « Alléluia ». Moi, je sais pourquoi je dis « Alléluia ». Et je, Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quand Dieu dit « Dis-moi Alléluia », je sais qu'il va faire quelque chose de grand. Je n'ai pas tous les détails. Je ne sais pas dans les détails comment il va faire. Je ne sais pas tout ce qu'il va faire. Je sais qu'il va faire au-delà de mon entendement. Je sais une chose. Je sais qu'il va faire au-delà de ce que j'attends de lui. en tant qu'être humain. Je sais que Dieu va m'étonner. Je sais que Dieu va me surprendre. Je sais que c'est le temps de son accomplissement. Je sais. Je sais que tout ce que j'ai traversé, c'est parce que Dieu a quelque chose de glorieux pour moi devant. Je, ce soir, tout ce que mon âme a envie de dire, c'est Alléluia, mon Dieu. Seigneur, tu vas me surprendre. Seigneur, tu vas me Seigneur, c'est vrai, il y a des choses que j'attends de toi. Il y a des choses que je t'ai demandé. Bien-aimé, dis à ton papa, il y a des choses que tu attends de lui. Mais sache une chose, ce soir, mon âme te dit de te dire, mon cœur me dit de te dire, l'esprit me dit de te dire que Dieu va t'étonner, que Dieu va faire au-delà de ton entendement, il va faire au-delà des petites choses que tu attends, il va faire au-delà des petites bricoles que tu lui as demandé. il va faire au-delà de ce que quelquefois même des humains peuvent faire pour toi, il va faire au-delà de ce que tu attends de lui. Je crois cela, Seigneur. C'est Seigneur, c'est toi qui me donnes la paix, c'est toi qui me donnes la joie c'est toi qui me donnes l'envie de vivre Seigneur je te rends grâce parce que tu m'as fait à ton image et ton image c'est une image de gloire ton image c'est une image de paix ton image c'est la vie je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté je te donne ma vie « Oh Seigneur, tu m'as choisi. Je ne mérite rien du tout. Je ne suis pas plus méritante que qui que ce soit, Seigneur. Tu m'as brisé. » Mais je sais, Seigneur mon Dieu, quand tu brises, tu restaures. Quand tu brises, Seigneur mon Dieu, je sais que tu restaures. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui brise et qui, tu es celui qui, qui arrange. Et je sais que c'est le moment de l'arrangement qui est arrivé. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu ne brises pas un enfant en vain. Je sais que tu vas me surprendre. Je sais que tu vas m'étonner. Je ne sais pas pourquoi depuis plusieurs jours, tu m'as mis à cœur de dire Alléluia. Tu m'as mis à cœur de chanter Alléluia. Et tu m'as mis à cœur de venir diriger en disant à tout le monde de dire Alléluia. Le temps des témoignages est arrivé, bien-aimé. Rentre dans la scène de ton témoignage rentre dans la saison de ton témoignage de ce que dieu a prévu pour toi dieu t'a fait à son image et tu es né pour briller tu n'es pas né pour être caché tu n'es pas né pour être éteinte tu n'es pas né pour être oh pour être n'importe qui tu es né pour briller tu es né pour briller et ce n'est pas la grâce de quelqu'un d'autre que tu prends c'est ce que dieu a prévu pour toi ce que sa bouche a dit sa main l'a compris c'est pourquoi ce soir bien aimé le temps est venu de dire alléluia alléluia je le glorifierai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 Seigneur, quelles que soient les circonstances où je suis passé, je parlerai de toi, je parlerai de ta bonté, je proclamerai ta souveraineté. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi là où tu te trouves en ce moment, mais là où je suis, je sais que le Saint-Esprit est présent, l'onction de Dieu est présente. Je sais, bien-aimé, que l'onction de Dieu est présente, et ce n'est pas en vain que Dieu a dit de Dieu, alléluia. Bien-aimé, Dieu aime qu'on l'adore. Dieu dit... Il faut dire Alléluia. Dieu dit, il faut l'adorer. Dieu dit, le temps, la saison des témoignages est là pour toi. Bien-aimé, saisis ta part. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi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 si beaucoup de circonstances étaient en train de t'éloigner de l'adoration de ton papa, reviens à l'éternel. Parce que c'est quand c'est dur que le dur avance. Notre Dieu, quand on est proche. Là. C'est là le diable se manifeste. C'est là il fait des choses pour nous décourager, pour nous donner l'impression, pour nous donner le sentiment que notre Dieu nous a abandonné. Non, non, non, non, bien aimé. Bien aimé, c'est le temps de ton témoignage. Bien aimé, c'est le temps de l'élévation. Bien aimé, c'est le temps de grande gloire à Dieu. Parce que Dieu, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Bien aimé, il va faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginer.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 Toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve. Seigneur, quelles que soient les circonstances, je reste attaché à toi. Quel que soit ce que mes yeux voient, quel que soit ce que mes yeux ont vu. Éternel mon Dieu, je crois une chose, ce que ta bouche a dit,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 Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Bien-aimé, c'est le temps de toi. Alléluia. Dans l'Alléluia, tu récupères ce qu'on t'a volé. Dans toi, Alléluia, tu récupères, tu prends, tu saisis ce que Dieu a prévu pour toi. Dans Alléluia. bien aimé, c'est le temps de ta restauration. Bien aimé, c'est le temps pour toi de récolter. C'est le temps pour toi de saisir. C'est le temps pour toi de profiter de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le temps de, pour toi, parce que Dieu est en train de t'arroser. Là où tu es ce soir, Dieu t'arrose. Dispose-toi simplement. Sors de la distraction. Sors de la distraction et laisse-toi arroser par l'Éternel et chante Alléluia. Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Chante Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Merci Seigneur pour tes enfants que tu bénis ce soir. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu acceptes le Alléluia de tes enfants ce soir. Tes enfants sont rassemblés à tes pieds ce soir, Père, pour te dire Alléluia. Pour obéir, Seigneur mon Dieu, à tes instructions. Pour respecter, Seigneur mon Dieu, tes ordonnances. Alléluia, Alléluia, Alléluia. manifeste toi ce soir au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus reste oh, Jésus restant. Oh, Jésus restant. Oh, Jésus, reste, oh, Jésus reste, oh. Jésus reste, en. Jésus reste, en. Jésus reste Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni. Jésus béni. béni Jésus béni Tu peux crier bien fort Alléluia Alléluia ton Dieu Est-ce que tu peux dire Alléluia Pas seulement au bout des lèvres Est-ce que tu peux dire Alléluia de tout ton âme Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia. ali titre d'ange qui chante avec toi. Alléluia. Et c'est leur travail, comme je vous ai dit, chaque seconde. Alléluia. Les 24 vieillards sont en ce moment en train de crier. Alléluia. bien aimé, les quatre êtres vivants sont en train de dire. Alléluia. bien aimé les anges de l'éternel sont en train de chanter. Alléluia. bien aimé ne te retiens pas. Écris ce soir à ton papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia. alléluia. alléluia. Alléluia Alléluia Alléluia Jésus t'élève Jésus t'élève Jésus t'élève mon frère Jésus t'élève il te bénit Jésus Jésus béni, Jésus béni. Jésus, te restaure ma soeur, Jésus reste. Jésus reste. Jésus reste. Jésus reste. Jésus restent. Jésus reste. Jésus-Christ, oh alléluia, alléluia. chéke ba kayava conta rebo carchéke de kori cheba ori vai a kori cheke de contiladori kaba cheba ori kaba cheke ontelori ske de cheke de contilador ora remaka yava conti cheba conta denisso atono oh dieu tout puissant toi qui as fermé la gueule des lions seigneur mon dieu devant ton fils toi qui n'as pas permis que la fournaise embrase et brûle tes enfants. Toi qui es venu avec eux dans cette fournaise, que ton nom soit élevé. Seigneur, c'est comme ça que pour nous aussi, Seigneur, dans cette saison, tu fermes la gueule des lions. Tu fermes la gueule de tous les lions qui rugissent autour de nous. Tu fermes la gueule de tous les lions, quelle que soit leur forme, leur forme éternelle, mon Dieu. Tu fermes leur gueule en notre faveur. Oh Dieu tout-puissant, tu ne permets pas que la fournaise que nous traversons nous brûle. Mais tu es avec nous dans cette fournaise, Père. Et tu nous sortes de là, parce que tu es Dieu, oh Seigneur, mon âme crie ce soir, alléluia, mon âme crie, alléluia, mon âme veut te célébrer, mon âme veut te magnifier, mon cœur crie bien fort, alléluia, Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu es avec moi, Père, et tu ne permets pas qu'un seul lion ouvre la gueule devant moi, parce que tu es mon Dieu, parce que tu m'as aimé, alléluia, je crie bien fort, mon âme crie, alléluia, Hosanna, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, toi l'infiniment grand, toi devant qui personne ne peut Seigneur tenir, toi devant qui Seigneur, tout le monde se prosterne, toi devant qui Seigneur, tout genou fléchit, toi Seigneur devant qui toute langue confesse, que tu es le Dieu qui garde l'alliance, que tu es le roi de gloire, que tu es l'infiniment grand, que tu es l'infiniment bon oh Seigneur tu n'as point d'égal alléluia, gloire à ton nom ce soir ce soir Seigneur, mon âme veut crier alléluia, béni sois-tu oh Dieu de gloire, merci Seigneur Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia Hosanna Bien aimé si tu peux te prosterner devant ton papa Ce soir prosterne-toi et dis-lui Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Papa Zambé Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna A ah, mon papa Alléluia Hosanna Tu es y avait tu Yahweh Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Oh, Dieu Tout-Puissant. Personne, oh Seigneur, personne ne peut, ne peut t'égaler. Personne ne peut être ton semblable. Seigneur, personne ne peut dire au soleil, lève-toi à l'est et va te coucher à l'ouest. Personne ne peut lui dire si ce n'est toi, Père. Si ce n'est toi le Tout-Puissant. Si ce n'est toi le Dieu Glorieux. Et tu es mon Papa. Tu es notre Papa. Tu es celui-là, Seigneur, mon Dieu, qui a permis que nous soyons là ce soir. Pour t'adorer, pour te dire Alléluia. Oh, gloire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. -é. Alléluia. -é. Alléluia. -é. Alléluia. -é. Oh Seigneur, mon âme a envie de crier Alléluia. Je ne sais même pas ce que tu veux que je fasse exactement à part dire Alléluia. Et c'est pourquoi Seigneur, ce soir, moi je dis, je vais dire Alléluia, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que ce temps se termine. Parce que c'est ce que tu m'as ordonné. Parce que c'est ce que tu m'as demandé. Et je sais, Seigneur mon Dieu, quand tu le dis, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui arrive pour chaque personne qui y croit. Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui croit, qui croit, Seigneur mon Dieu, que ce soit, il doit simplement te dire Alléluia et déposer tout fardeau. Je sais que tu as quelque chose de grand. Je sais que Seigneur mon Dieu, tout ce qui est passé est passé. Mais toi, Dieu, avec toi, on doit regarder devant. Avec toi, on doit regarder, Seigneur, parce que tu es un Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, béni soit ton saint nom Merci éternel, mon Dieu. Oh ricardama cheke bakaya conta. Reba kanta fa conte cheke de conta. Bien aimé élève la voix là où tu es. À l'instant élève la voix là où tu es. La parole de Dieu dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait répéter ça depuis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Si tu y crois, saisis-le dit. Alléluia à ton papa. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, parce que je sais que tu as fait. Je sais que tu as déjà réalisé. Je sais que quand tu dis ce que tu as fait, je sais, Seigneur, mon Dieu, que quand tu dis ce que tu vas faire, et que c'est déjà ordonné. Quand c'est déjà ordonné, Seigneur, Père, aucune main ne peut arrêter. Aucune voix ne peut arrêter. Aucune bouche ne peut dire quelque chose contre. Tous les lions ont leur bouche fermée. Les lions, Seigneur, mon Dieu, qui rugissaient dans nos vies, tu as fermé leur bouche. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Allez, alléluia. Oh. Yeah, alléluia. Allez, -oh. allez, allé, alléluia. Yeah, -oh. alléluia. Allez, alléluia. Yeah, alléluia. Oh. Allé, alléluia -oh. Yeah, alléluia -oh. Allez, allez, alléluia, oh. Yeah, alléluia, oh. Oh, alléluia, oh. Oh, alléluia, oh. Allez, alléluia, oh. Bien-aimé, dis alléluia dans toutes les langues que tu veux. Oh, hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, oh, Oh, oh. Allez, allez, oh, oh, Oh, oh, Oh, oh, oh. Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, oh. oh, yes, Hallelujah! Oh, Jehovah. Alleluia, oh, oh, alleluia, oh. Allez, allez, alleluia, oh. yeah, Hallelujah! Oh, oh, Hallelujah! Oh. Yeah, alléluia oh, alléluia oh, Baleo, alléluia oh, Fouane, baléo, alléluia oh, Yeah, alléluia oh, alléluia oh, Bien aimé, vie chante un cantique nouveau Mais crie alléluia ton papa, Allé, alléluia oh, Yeah hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh we're balio hallelujah oh dakle balio hallelujah oh yeah hallelujah oh, oh balio oh. hallelujah oh yeah balio oh. Jésus alléluia oh Yahweh, alléluia oh Jésus alléluia oh Oh Jésus alléluia oh Alléluia alléluia oh Jésus alléluia oh Yeah alléluia oh Jesus hallelujah oh Yahweh, hallelujah oh baliyo hallelujah oh kazomaliyo hallelujah oh. oh gakli, gakle baliyo hallelujah oh balio, baliyo hallelujah oh yaweh hallelujah oh hallelujah oh. oh. amen hallelujah oh. Oh, Jésus, alléluia, oh, Jésus, alléluia, oh, Seigneur qui est comparable à toi. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, yeah, alléluia, oh, Jésus, alléluia, oh, oh, alléluia, eh. Oh Jésus, Alléluia oh Tu mérites l'adoration mon papa Jésus, Alléluia oh Je ne sais pas pourquoi tu nous dis de te dire Alléluia ce soir Seigneur, je n'ai pas tous les détails Mais toi tu connais Toi tu sais pourquoi tu dis d'écrire Alléluia ce soir Yahweh, oh, Alléluia oh. Yeah, Alléluia oh. Fouane, vale, oh, Alléluia oh. Jésus, Alléluia oh. Lago, Alléluia Yeah, oh. Alleluia, oh. Alleluia, oh, yeah! Alleluia! Oh, nyamio! Alleluia! Oh, Allah! Alleluia! Oh, reke de shweke de makaya Yeah! Alleluia! Oh, lako! Alleluia! Oh. Wale vale hallelujah Yeswe, Jesus eh hallelujah oh Nyamio yes, hallelujah oh hallelujah oh. Fouane Balian, Alléluia, oh, yeah, Alléluia, oh, Balian, Alléluia, oh, Jésus, Alléluia, oh, Fouane Balian, Alléluia, oh, yeah, Alléluia, oh, Lagos, Alléluia, oh, oh Jésus, Jésus, Alléluia, oh, Yahweh que ton nom soit élevé, Yahweh que ton nom soit glorifié. Seigneur mon Dieu, merci Parce que tu vas étonner tes enfants Tu vas surprendre tes enfants Yeah, Alléluia Oh, Jésus Alléluia Oh, Jésus, Alléluia Oh Yeah, Alléluia Oh, Balio Alléluia Oh, Kazan Alléluia Oh, Yeah Alléluia Oh la gloire, Alléluia oh. Voilà les oh, Alléluia, oh, oh, Yeah, Alléluia, oh, oh, Yeah, Alléluia, oh, Seigneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, nul n'est plus grand que toi. Tu es le plus grand, tu es le sommet des sommets, tu es le roi de gloire, tu es l'éternel Dieu, le plus haut, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te célébrer. Oh, Alléluia, oh. Oh, oh, oh, oh, Alléluia, yeah, Alléluia, oh. Fouane balio, alléluia oh, oh. Gakre balio, alléluia oh, Kazan balio, alléluia oh. Nya, nya. oh, alléluia oh, oh alléluia oh, yeah alléluia oh Seigneur mon âme a envie de crier alléluia ce soir mon esprit Seigneur mon Dieu veut se connecter à toi pour continuer à rester dans la lutte dans l'alléluia parce que je sais Seigneur mon Dieu oh Seigneur tu es infiniment grand. Tu vas faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est ce que ta parole dit dans mon cœur. C'est ce que ta parole connecte à mon esprit à présent. Tu vas faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Père, oh Seigneur, il y a eu des moments de turbulence. Mais Seigneur, tu es avec nous. Tu as traversé avec nous. Seigneur, mon Dieu, es douleurs, Dieu, quand ton nom soit élevé. Yeah, Alléluia. Oh, oh, oh. La gloire Hallelujah, oh, oh, Hallelujah, oh, yeah, Hallelujah, oh, hallelujah. oh, hallelujah. oh, Papa, alléluia, oh, tes enfants crient alléluia, oh, ce soir, Yahweh, alléluia, oh, accepte notre alléluia, oh, oh alléluia, oh, tes enfants crient alléluia, oh, ils sont tous devant toi, papa, papa, Yahweh, oh, alléluia, oh, Cazamalia, alléluia, oh. Oh. Nya, mia, alléluia. Oh. Alléluia, oh Seigneur, alléluia pour tes enfants. Alléluia, oh gloire à toi Seigneur, parce que je sais que tu vas faire des choses merveilleuses. Oh Seigneur, mon Dieu, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Yeah, alléluia, oh. Yeah, alléluia, oh Seigneur, je n'ai pas d'autres mots ce soir. Je n'ai rien à te demander ce soir. Tout ce que je te dis, Seigneur, ce soir, c'est alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as inspiré. C'est toi qui m'as dit de dire simplement alléluia. C'est toi qui qui m'a dit, Seigneur, ce soir, que tout ce que tu veux que nous fassions, c'est te dire Alléluia, parce que nous croyons que tu as déjà fait, parce que nous croyons que tu t'es déjà manifesté. Yeah, Alléluia, oh, Alléluia, oh. Jésus, Alléluia, oh. Roi de gloire, Alléluia, oh. qui peut se comparer à toi? Seigneur, mon Dieu, là où? les anges se prosternent, là où les 24 d'Eia se prosternent Père, nous nous prosternons ce soir, pour te dire Alléluia, pour te dire tu es Glorieux, pour te dire osana, oh Seigneur, ce que nos yeux n'ont pas encore vu, nous croyons que tu réalises, parce que tu es le Dieu qui dit et la chose arrive, parce que tu es celui qui dit oui, et la chose se passe, quand tu fermes, personne ne peut ouvrir, mais quand tu ouvres, Seigneur, mon Dieu, ah, personne ne peut fermer, personne ne peut même s'approcher de la porte que toi tu as ouverte, merci Seigneur, parce que c'est déjà fait, parce que c'est déjà ordonné. Yeah, Alléluia. Oh. Yeah, Alléluia. Oh. Jésus, Alléluia, oh. Yeah, alléluia, oh, tes enfants crient, alléluia, oh, visite les alléluia, oh. oh, alléluia, oh, papa, oh, yeah, alléluia, oh, Seigneur, je ne sais pas. Comment tu as fait pour mettre ce cantique dans ma bouche Je ne le connaissais pas avant. C'est toi qui viens de le mettre dans la, ma bouche. Mais Seigneur mon Dieu, mon cœur est réjoui lorsque je l'entends, lorsque je le chante, parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui inspires. Yeah, Alléluia, oh Yahweh, Alléluia, oh Papa, Alléluia, oh Yeah, Alléluia, oh Alléluia, oh God, glory, oh, hallelujah. Get oh, out, hallelujah. Let oh, hallelujah. Allah, oh, Allah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Dieu de toute la terre alléluia oh Dieu des cieux alléluia oh Lion de Judah, alléluia oh Roi de gloire alléluia oh Jésus alléluia oh Yahweh alléluia oh Jéhovah alléluia oh Dieu créateur alléluia oh Oh Jésus, Alléluia. Oh, oh. Yahweh, Alléluia. Oh. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de mettre dans nos bouches des cantiques nouveaux pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai envie de continuer de t'adorer. Oh Seigneur mon Dieu, mais le temps le temps est arrivé, le temps est arrivé pour que tes enfants, Seigneur mon Dieu, on puisse les libérer, de qui continuent de t'adorer, que chaque, chacun de tes enfants connectés continue de t'adorer, Seigneur mon Dieu, que chacun continue de dire Alléluia. Bien-aimé, retiens une chose, c'est la saison des témoignages, c'est la saison de la manifestation glorieuse de Dieu, c'est la saison de l'éternel, c'est la saison de l'éternel, ce que sa bouche a dit, ça l'a l'accompli, ce que sa bouche a dit,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 Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est vivant, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, Alléluia. est vivant. Bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus se manifeste. Jésus est vivant pour nous. Jésus nous aime. Retiens-le, quelles que soient tes circonstances. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ demeure roi. Il demeure sur son trône. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est l'éternel. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est l'infiniment grand. Bien-aimé, retiens-le et dis lui simplement Alléluia, parce que c'est ta saison parce que c'est ta saison. Dispose-toi, dispose-toi pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi dans cette saison. Ton témoignage sera grand. Que Dieu te bénisse. Amen, amen et amen.